Oh, j'ai failli tout renverser. Bah bravo. C'est la Saint-Valentin dans deux jours, au moment où la vidéo sortira. Bien ah, sûr, je te rassure. Je me disais, oula, j'ai oublié quelque il chose. Il a là. paniqué. <rire> et, et là, il risquerait justement de paniquer. Enfin... ne Fais pas ça à l'arrêt, et tu casses en plus. Il est super chouette ce camion. Est euh, vrai, il est tout neuf, il est tout content. Il est tout content. Salut à tous et à tous. Il est 16h. Coucou, <rire> coucou. On se retrouve aujourd'hui euh, chez Jauvergne. T'as vu, il recrute. Hein. Ah, ouais, donc voilà. On n'est veut postuler. Bah voilà. Et puis euh, il nous accueille bien. Hein. Ouais, il y a plein de chocolat. Ah, oui, c'est ça. Oui, parce que les amis, du coup, il y a un problème. C'est que la cargaison va jamais arriver entier. <rire> ah, mais bah, c'est reparti. <rire> jamais 203. <rire> Mais c'était la même question que je posais tout à l'heure Marc C'est la circulation Encore Alors les gars, on transporte euh... Alors les gars On transporte du chocolat donc 21... Mais qu'est-ce qu qu'il nous fait Ah mais c'est toi <rire> <rire> Depuis le début Ah <rire> oh bah bravo j'entends plus rien maintenant Ah bah toi non plus on transporte du chocolat sur Grand Utopia, je le rappelle, exclusive, on est sur la version 1.15 qui sortira en fin de semaine, enfin au moment où la vidéo sortira, ça devrait sortir ce week-end, euh, et on va découvrir du coup des nouveaux endroits. Dans la précédente vidéo avec Arthur, que nous, euh, je vous invite à aller regarder, euh, nous sommes partis de Sulikov et on est allé euh, bah jusqu'ici justement, jusqu'à... Euh, bien vu, merci beaucoup de suivre. <rire> on est jusqu'à Courpières. Voilà, on avait découvert ces deux nouvelles villes, et là on repart finalement. On a fait une magnifique manœuvre. On a réussi. Bah, évidemment, n'hésitez enfin, pas plaisir. à la regarder. Ah oui. Il faut voir parce que c'est talentueux. Manœuvre de professionnel. C'est là qu'on voit que lui, il fait mieux que moi. <rire> allez ah, dans les dents. Alors. <rire> Moi je tiens à dire, t'as pas essayé, tu peux pas dire fait mais que tu fais mieux Parce moi. que moi je te laisse l'honneur de montrer que tu es fort ah, La prochaine fois je te laisse la manœuvre si tu veux <rire> Ça marche, mais après je pense que là ça devrait peut-être aller Puisque du coup aujourd'hui on repart entre Saint-Sylvestre et Courpierre Alors on va prendre cette route là qu'on a déjà pris mais c'est quelques mètres Regardez, c'est 52 mètres la longueur <rire> du trajet Alors on va savoir pourquoi, <rire> mais c'est comme ça Donc on va passer par, par Courpierre On va pas à Denver directement, regarde Ah si, Denver c'est marqué tout en haut mais oui, mais. Ah, oh, juste une entreprise. Je donc. pense que ça fait partie okay, du truc. Quelques petits problèmes, c'est une bêta, les amis. Donc euh, les points sur les GPS, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va repasser par Courpierre, Le point, le, la cinématique, on va se la faire. Euh, et voilà, on découvre tout ça, Chasseville. Et donc Denver, on va découvrir. Allez, voilà, assez parlé. Euh, Allez, c'est parti. Hop. On va directement partir. Et là, d'ailleurs, donc il est très content Arthur parce que c'est un camion ultra moderne. Mais oui, il y a des rétro caméras, Il y a un vrai GPS cette fois. C'est pas un tout petit écran là de la taille du stream deck. Bah taille du string. Qu'est-ce que t'as un problème avec mon stream deck Bah c'est pas un très grand bon écran. On arrive à lire quand même s'il y avait un jeu oui, oui, oui, oui. dessus. Oui sur euh, en réalité oui, mais si t'avais un stream deck dans le camion, à travers l'écran, c'est compliqué. Tu vas te régaler. Et regarde, t'as vu comme c'est ergonomique, spacieux, tu vois mieux je trouve. C'est vrai. Alors d'ailleurs ça, ça me permet de faire un petit rebond parce que mine de rien, c'est la Saint-Valentin dans deux jours. Au moment où la vidéo sortira bien ah, sûr, je te rassure si Je disais disais, oula j'ai oublié quelque chose Il a paniqué <rire> et, et là il risquerait justement de paniquer Enfin Donc la Saint-Valentin c'est très bientôt donc C'est le 14 février Et pour l'occasion, SC Software organise un événement sur Euro Truck Simulator 2 Et ça tombe bien qu'on livre du chocolat Parce que c'est un petit peu finalement le chocolat Les petits cadeaux qui font plaisir à la Saint-Valentin que tu bah, offres. Je peux même en prendre dans le la, dans la, dans la rebord pour partie. <rire> c'est reparti pour se servir. Ah bah tiens, je peux lui offrir à elle. Si tu fais pas d'accident et que tu fais une bonne manœuvre, auras droit au chocolat. Euh, pas d'accident, ok. Une bonne manœuvre, euh... on verra. C'est jusqu'au dimanche 19 février que vous pouvez faire cet événement. Alors je rappelle, les événements, c'est un événement World of Trucks. Donc pour ça, il faut pas de mode. Il faut pas être sur Pro Mode, il faut pas être sur Grand Utopia, malheureusement. C'est un petit peu nul. Il faut que vous rouliez en Vanilla et vous devez faire des livraisons de 100 km minimum. Et comme c'est le 14 février, à ton avis, combien de livraisons faut faire 14 J'ai tapé quelque chose. Et t'as vraiment tapé quelque chose ou c'était un bug Je sais pas. Bah à gauche j'ai rien tapé. À droite je sais pas mais j'étais oh, loin de la droite. Hein. Je pense que c'était loin aussi ouais. J'avoue, euh, peut-être un petit bug de collision par ici à signaler donc à My Godness. C'est pour ça hein, qu'on l'a aussi en avant-première, on est un peu des bêta-testeurs. Donc euh, ouais, 14 livraisons à, à effectuer pour euh, la mission World of Trucks. Euh, et donc vous avez jusqu'au dimanche 19 février, donc là ça vous fait une semaine au moment où la vidéo sortira Ce serait rapide à faire, au niveau des récompenses je crois qu'on a un petit cupidon qu'on peut approcher sur le camion Oh regarde comme c'est joli Fais pas ça joli. pendant que je roule, oh, C'est chouette. Pendant... chouette hein <rire> Oh on est à, hey c'est nouveau, Sermetison. Ouais, c'était même pas prévu dans l'itinéraire, oh c'est joli hein mais mec qui va me faire regarder derrière comment oh, plus... On voit les camions là-haut, t'as vu oh. ah. Coucou Coucou Et là il fait T'as les camions là-haut là. -haut, là regarde. Ça, ça, ça, ça te fait rire de non, non, mais non, parce de bouger que bouger la caméra dans tous les sens. sens je trouve ça joli. En plus, quand même les maisons là. là on va galérer. Oula et... et oh, t'arrives vite toi Putain, on toi quand tu roules. C'est pas vrai, pas comme ça moi. <rire> <bon>. Mais ils arrivent <rire> tous vite en fait Et ben là ils font chauffer les, les suspensions et les pneus là. Ah là les pneus. Euh... En PLS dans le virage Elle est sympa, cette route fait gaffe parce que c'est un terrain central paf. Ah, Allez voilà, ça c'est fait Tu dessus, c'est Non, non, il n'y a pas de bain, oui, normalement tu ne manques pas sur le terrain. Mais il n'y a que des Renault jaunes, c'est quoi cette merde Il y a des Peugeot blanches aussi Ça c'est bien My godness tu pourrais enlever euh, les Renault jaunes, du, du, s'il te plaît Avec que des que... rouges à la place Ouais, voilà, parce qu'il y a beaucoup trop de Renault jaunes à mon goût là. Moi j'aime bien le rouge Ouais Ah bah oui ah bah oui, une Renault rouge. Ah oui, putain <rire> Nickel. Alors là, pour vous expliquer, normalement, on, on devrait prendre le ferry. C'est pour ça que c'est un peu bugué, comme vous voyez, 0 minutes bref. On devrait prendre... Ah, le mur bravo on, devrait... <rire> on devrait prendre... On devrait prendre le ferry. Il oui. va se faire encore mal. C'est gros. Alors j'aime pas moi tout ce qui est médiéval, enfin c'est pas médiéval mais c'est genre euh, vieux quoi Mais historiquement parlant c'est chouette hein oui. ah. <rire> Désolé moi je suis concentré sur la route hein. Ah bah ça c'est pas flagrant <rire> Comment ça c'est pas flagrant ah, ouais. hein. Le niveau d'anticipation sur une échelle de 1 à 10 sur l'échelle de Richter est environ de moins bah, En fait c'est compliqué d'écouter ce que tu dis et de rester concentré en même temps Ah bah c'est superbe ah, Mais Surtout qu'à tout moment tu me bouges la souris. C'était ta voiture ça avant Ah, c'est une C3. Mais sauf que <rire> Sauf que moi elle était pas rouge, <rire> c'est vrai. Ah bah qu'est-ce que tu t'arrêtes en plein milieu de l'intersection <rire> Bah oui, bah quand il y a quelqu'un qui me tourne la tête. <rire> oh Pourquoi il y a un drapeau anglais hmm. Denver. OK, c'est pour faire clin d'œil au Royaume-Uni. Je rappelle que Denver, c'est États-Unis, je crois. Bah là en l'occurrence, c'est le Royaume-Uni mon pote. Ah ouais, c'est le truc du Royaume-Uni, mais je crois que Denver, c'est aux états unis Vas-y, si je dis pas de conneries. On va se renseigner. En gros, les amis, je vous rappelle que Grand Utopia, le but, c'est pas que ce soit la France ou quoi. C'est juste que euh, dans l'idée, c'est l'imaginaire de My Godness, tu vois, qui a créé comme il en a envie, avec justement des références où, où, où on pourrait dire, là on est en France, donc c'est les panneaux français, c'est les routes françaises où on se dit, ah oui, là on est chez nous. Donc peut-être qu'il a voulu faire un clin d'œil au Royaume-Uni, là, si je tape Denver, états unis bien vu, ville dans le Colorado. Euh, mais après, euh, il adore le, les états unis uh, My Godness, donc c'est pas incohérent. Mais alors pourquoi un drapeau Royaume-Uni bah parce que les états unis ça faisait partie du Royaume-Uni avant, peut-être. Ah, et peut-être que l'histoire de Denver est, est, est liée à une colonisation, tiens. Eh ben, il y a Denver au Royaume-Uni. Ah ouais Donc là, on va au Royaume-Uni, pas au pote. courant. Eh ouais. Denver au Royaume-Uni, tout à fait. C'est en... C'est au-dessus de Londres. Au-dessus de Cambridge. Au, au nord de Cambridge. Ok Et d'ailleurs on va traverser le bridge. Exactement. Ça ressemble à ça. Bah il y a juste une maison en fait. Ouais mais pour te donner l'idée architecturale. Ok. <rire> T'as fini ah, Depuis tout à l'heure j'ai monté cette image. Oh, regarde j'ai disparu Regarde <rire> Hé hey, Je suis un magicien. Voilà. On a traversé le pont comme dit, c'est pas forcément censé re ressembler en Angleterre ou quoi, mais vous avez l'idée Oh, c'est chouette, t'es prêt à ce que je te coupe euh, dans ton élan, dans 5 k 3 2 que je garde le pied sur le frein parce qu'il y a un camion de <rire> Si je reprends reprendre en maintenant, tu ça va, tu réagis <rire> D'ailleurs, on est en Angleterre ou en France alors Ah oui, on roule à gauche Ah oui Mais, ah. mais attends, mais il s'est passé quoi là Ah est... J'avais même pas vu Ah mais oui, il y avait un pont et... Hop Mais oui Ah oh, c'est ouf Pas bon, ouais. hein. Ouais ah oui, ben là on est clairement en Angleterre, c'est bon, euh, cherchez pas, <rire> cherchez oh pas, yeah. on est clairement en Angleterre, la surprise de ouf Parce que j'étais pas du tout con qu'il allait faire ça, my goodness. C'est fou parce que je t'explique, Grand Utopia au début, ouais. c'était juste inspiration de la France, d'accord Ouais. Aujourd'hui c'est France, états unis états unis euh, imaginés tu vois, Angleterre, et genre Cuba, une île tropicale Cuba. Ah oh ouais Mais oui mais c'est un malade! Là, il faut aller, ouais! ouais. C'est un fou! C'est génial! Ah, merci beaucoup pour cette exclusivité, my goodness! Vraiment, c'est un, un plaisir! Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? N'hésitez pas à nous dire! C'est génial! Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah putain, parce que les, les. Oh, je déteste ça! Quoi? Les roues arrière de la remorque, elles tournent aussi, elles sont motrices! Et c'est pour ça que c'est pas pareil! Euh... Oh putain! Ah oui, non. je viens de le voir, la toute dernière roue, elle tourne! C'est horrible! Parce que c'est pas la même. J'arrive pas à manier pareil, moi perso. Alors, bon courage. Bon, bah... Si, hein. <rire> si tu veux te mettre en vue extérieure. Euh... Je t'autorise. Par contre, la t'inquiète, à gauche, t'auras pas de problème. Là, par contre, t'es mort. Là, je pense que tu peux arrêter. Non, mais ça sert à rien, là. Je veux garer ouais. à côté. <rire> pas grave, ce sera pas le bon quai de chargement. <rire> mais déjà, là, tu fais des. Oh merde. Mais qu'est-ce que tu branles Mais qu'est-ce que tu fais mais tu fais n'importe quoi! <rire> non mais stop! Allez, retourne là-bas! Retourne là-bas! Non, moi je me garde à côté! <rire> Tant pis! Non. Mais arrête, tu vas taper! Je vais taper quoi? Je t'arrête, maintenant je suis moniteur! Tu mets la marche avant! <rire> maintenant je suis le moniteur! Allez, on avance! Ah. <rire> le moniteur en carton! Alors, oui, bah vas-y doucement quand même! Il bah, fait... me dis frein, stop friend! Oh putain! Fring fort! Alors, tu freines tellement fort que la chaîne s'est barrée. Euh, tu mets la marche arrière. Superbe, et tu recules tout doucement. Hein. Non, en fait, tu recules, mais... Ah, oh, tu te casses la tête. Ah oh, ouais, j'avais pas vu que ça reculait. Mais putain, comment tu on zoom Tu m'as dit tout doucement. Hein. Attends, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. J'ai un problème de sensibilité. J'ai touché sur une mauvaise touche. Oh non <rire> C'est bon. Tu vois un petit peu... Tu vois un petit peu le travail. Ah oh, c'est horrible les roues motrices derrière, ça change tout hein. Oh mon dieu Bon j'ai touché le plomb mais c'est... C'est pas bien ça Stop Freine Freine J'ai fait de la merde Je... Alors avance Stop Et tu vois bon t'as compris après t'avances et tu... Euh, tu corriges, quoi Là on y est hein Là ça... ça va là T'as juste à avancer et à recorriger Attends déjà faut que je sache comment mes roues. Oh. Je peux pas les voir là ah si, nickel Voilà, et dès que ta remorque est droite, si tu regardes derrière toi, normalement tu verras tout. <rire> ah j'adore <rire> Ah, dès que ta remorque est droite, tu verras tout <rire> Non mais c'est pas possible Faut mettre droit... Voilà. Mais c'est plus simple quand la roue arrière elle bouge pas hein C'est fou hein va ah, ça... Putain ah <rire> oh, fuck, j'ai pas... Eh, hey, regarde comment t'es garé En tout cas, bravo. Ah ok, ouais, je suis un peu dans le trottoir Ah bravo, bravo quand même hein. Vous avez vu, j'ai fait une belle banane Je l'ai bien aidé quand même hein. C'est vrai hein Elle était mieux que l'autre en hein, la banale <rire> Ah bah oui hein. Non c'est vraiment pas mal Et, et c'était super sympa de découvrir cet endroit là Et donc, euh, ça va être un peu une île à l'anglaise peut-être, qui sait hmm. Hmm. En fait c'est fou, avant il y avait ça, c'était genre euh divisé/ par deux euh, tout ce que tu vois, ça c'est la France, ça c'est les états unis ça ce serait donc là l'Angleterre, mais à voir qu'est-ce qu'il compte faire. Il y a une île en dessous. Hein. Bah justement, ça, je dirai, hein. justement, je pense qu'il va se passer quelque chose de pas mal. Et là c'est Cuba, je dis Cuba parce que c'est île tropicale et, et voilà, mais là, et là il va faire la Nouvelle-Zélande. C'est c'est pas la Guadeloupe Non, non c'est Cuba. Bon, bah, les Martinique C'est Cuba. Alors, rien à foutre, c'est Cuba. La Réunion. C'est Cuba, c'est Cuba En tout cas merci Arthur et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut salut Salut